Que ce soit pour un film ou vos prochaines vacances, c'est toujours mieux d'avoir des options. C'est pourquoi vous avez plusieurs options pour payer votre solde NEO. Vous pouvez appeler votre établissement financier, utiliser leur appli ou vous rendre directement en succursale pour payer. Veuillez noter que le traitement des paiements peut prendre de 1 à 3 jours ouvrables. Commencez par rentrer les 16 chiffres de votre carte NEO comme numéro de compte puis ajouter NEO Financial comme bénéficiaire. Les mêmes options s'offriront à vous avec une carte MasterCard labbé son fournie par NEO. Vous pouvez voir les détails de votre carte NEO ou MasterCard labbé son depuis votre compte NEO, même si vous ne l'avez pas encore reçu par la poste. Connectez-vous à votre compte NEO au member.neofinancial.com, par /fr obélique fr-ca ou depuis l'appli NEO. Entrez le courriel que vous avez utilisé lors de votre demande de carte et le mot de passe de votre compte. Si nécessaire, entrez le code à six chiffres qui a été envoyé à votre courriel pour vérifier votre appareil. Pour voir les renseignements de votre carte, sélectionnez l'onglet « Carte », puis « Voir si vous êtes dans l'appli » ou « Montrez les détails si vous utilisez un navigateur ». Entrez votre courriel et mot de passe à nouveau, puis sélectionnez « OK ». Les détails de votre carte seront affichés à la droite de l'écran. Maintenant que vous connaissez les différentes options pour payer votre solde, gagnez des remises en argent comme jamais auparavant.